Voilà Sarah. Elle prend en charge un projet pour la première fois et craint de ne pas être crédible dans son rôle de chef de projet. Alors que conseiller à Sarah Que conseiller à Dama, Fabio ou Pierre C'est ce que nous allons voir au travers de quatre études de cas synthétisant les principes vus tout au long de cette formation de management d'équipe projet. Commençons par les quatre problématiques de nos chefs de projet. Et je vous invite à réfléchir à ce que vous feriez si vous étiez dans leur cas. Dama est très satisfait du travail de l'une des personnes de son équipe. Resté tard hier pour préparer la réunion d'aujourd'hui. Mais en tant que manager transversal, Dama n'a pas de pouvoir de récompense. Alors que faire pour maintenir la motivation de cette personne A l'opposé, l'équipe de Lucas traîne les pieds pour se rendre en réunion. Elle démarre toujours avec 10 minutes de retard, certains participants ne viennent pas sans s'excuser au préalable, ce qui fait que les points à l'ordre du jour ne peuvent pas être traités en leur absence. L'équipe de Fabio travaille sur des problèmes très complexes. Les solutions trouvées sont toujours partielles et ne permettent pas de répondre aux objectifs attendus. Voilà maintenant un mois que l'équipe est bloquée et n'avance plus. Enfin, Sarah, dont je vous parlais en introduction, craint de ne pas être crédible face à sa toute première équipe projet. Alors, que faire dans chacun de ces cas Que feriez-vous à la place de Dama Une des clés du leadership est la considération individualisée. Voilà ce qu'il faut pour maintenir la motivation de ce collaborateur. D'abord, voir l'effort. On considère souvent qu'il est normal de bien faire son travail et donc on ne le remarque pas. Avoir de la considération individualisée, c'est voir qu'une personne s'est dépassée, qu'elle a fait un effort supplémentaire, qu'elle a fait des progrès. Et pour récompenser cette personne, on peut passer par des remerciements, plutôt en tête à tête pour ne pas la mettre en porte à faux face aux autres membres de l'équipe. Dire en public « Regardez comme un tel a bien fait !» C'est implicitement dire que les autres ne font pas aussi bien et cela peut mettre mal à l'aise les uns et les autres. Il est aussi intéressant de confier des missions à plus forte valeur ajoutée, bref, de faire preuve de considération individualisée. Que feriez-vous à la place de Lucas D'abord, il faut identifier la cause, savoir pourquoi son équipe n'est plus motivée. S'agit-il des réunions en tant que telles ou s'agit-il plus largement de la motivation pour le projet On comprend qu'il peut s'agir des réunions, des réunions qui démarrent en retard, dont on ne peut pas traiter l'ordre du jour à cause de l'absence de certains, bref, où l'on perd son temps. Ce n'est pas bon pour la motivation. Lucas doit fixer les règles du jeu, les modalités de participation aux réunions, la nécessité de prévenir de son absence. Il pourra aussi favoriser une ambiance de travail positive pour que les personnes aient envie de venir. Et c'est à Lucas de recentrer les débats pour assurer l'atteinte des objectifs fixés à l'ordre du jour. Si le problème rencontré par l'équipe est plutôt relatif à la motivation pour le projet, Lucas peut davantage communiquer sur la vision, sur les bénéfices attendus par le projet et apporter une considération individuelle à chacun pour pouvoir bien identifier les critères de motivation. Maintenant, que feriez-vous À la place de Fabio, son équipe se perd dans la complexité. Le premier conseil est de simplifier, revenir à l'objectif essentiel et de choisir une solution qui permet d'y répondre rapidement même partiellement, et d'agir vite. Mieux vaut résoudre 50% du problème tout de suite que de parler indéfiniment d'un idéal à 100% impossible à atteindre. La complexité survient lorsque l'on imagine tout ce qui pourrait arriver. Que l'on émet des suppositions, que l'on cherche à gérer toutes les exceptions. Fabio peut recentrer la réflexion sur les faits concrets, les situations Réel et non hypothétique. Et enfin, si on ne trouve pas de solution traditionnelle au problème, c'est qu'il faut peut-être imaginer une solution tout autre. Innover, sortir du cadre. Voilà un beau défi pour motiver une équipe. Et enfin, si comme Sarah, vous craignez la première fois où vous serez chef de projet, c'est le leadership qu'il faut travailler. Développer son charisme, la confiance en soi, à la fois dans l'attitude et dans le discours. Pouvoir inspirer cette équipe par sa vision et son enthousiasme. Stimuler la créativité de l'équipe en posant des questions, en lançant des défis. Et enfin, faire preuve de considération pour chacune des personnes afin de connaître les leviers de motivation, reconnaître les expertises, bref, faire avancer le projet. Avant de terminer cette formation, vous pouvez identifier le personnage dont vous vous sentez le plus proche. Et quels conseils pourraient vous être utiles Quelles actions pouvez-vous mettre en œuvre dès maintenant pour progresser dans le management de votre équipe projet Comme Sarah, vous savez maintenant comment mettre en œuvre concrètement l'ensemble des principes vus dans cette formation de management d'équipe projet. Alors, likez, partagez